Bonjour, bienvenue dans notre chaîne. Je propose une nouvelle liste. Il s'agit des textes que j'ai beaucoup appréciés. Par exemple, cette séance, je choisis pour vous, d'après pour communiquer en français de 5e année de l'ancien primaire, ce livret de l'élève vraiment très riche. Un texte. Il parle d'un personnage vraiment célèbre. C'est la première femme arabe qui obtient son, dé... son brevet de pilotage. C'est la première femme arabe aviatrice. Allons-y. On va découvrir ensemble ce fameux personnage. Ce personnage est Tourie Eshaoui, première aviatrice du monde arabe. Voici Tourie Eshaoui, une femme bien en avance sur son temps. Le destin de Touria Chaoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est in installée à Casablanca en 1948. Touria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père journaliste. Reconnu un homme de théâtre, qu'il inscrivit à l'école de pilotage de Tismil, jusqu'alors réservée aux Français. Il suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Thoria était alors la première femme pilote du monde En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V Rentrée d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion, euh, monoplace, Touria saluait à sa manière l'arrivée du sultan, en larguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Fin tragique, morte assassinée. Quelques mois plus tard, Touria, Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. Voici donc euh, Touria Chaoui, interviewée par ce journaliste, aimée par tout le monde. Elle était vraiment euh, une femme euh, bien en avance sur son temps, d'après ce texte. Alors, je vous laisse euh, apprécier ce texte. Mmh, mettez une pause, essayez de lire et relire euh, plusieurs fois. Et ensuite euh, vous pouvez faire un petit résumé voilà c'est tout pour le moment euh, je vous donne un autre rendez-vous avec un autre texte qui va sûrement euh, vous surprendre vous serez donc euh, vraiment ému